Bonjour Aujourd'hui, on va regarder comment parcourir un texte avec euh, PHP. Alors on va prendre un exemple, on va prendre un exemple, l'exemple du variable qui s'appelle $MAG qui contient un texte, coucou Donc simple code pour délimiter euh, ce texte-là. Euh, donc ce texte un texte qui fait euh, 8 caractères euh, de long, et euh, en PHP, donc les, les caractères, ils sont euh, indexés à partir de 0 donc euh, l'indice 0 c'est l'indice de la première lettre, l'indice 1 de la seconde lettre et ainsi de suite jusqu'à l'indice 7 euh, qui est l'indice de la dernière lettre donc voilà, il faut avoir ça en tête, maintenant on va regarder euh, un exemple alors l'exemple c'est un fichier qui s'appelle euh, parcourir.php. c'est un fichier qui est, euh, qui est fourni euh, avec euh, la vidéo donc on va l'exécuter, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je le mets ici. Donc là, on est dans le dossier des mots et donc PHP, parcourir, voilà. Donc on l'exécute. Alors on va regarder un petit peu euh, tout ce qui se passe. Alors, au début, on nous dit, donc parcourir.txt, on nous dit que notre texte, c'est coucou point d'exclamation. Donc c'est ce qu'on a euh, ici donc on a l'initialisation de la variable de la msg, on affiche le texte et on affiche un retour à la ligne donc on, voilà, donc on affiche bien coucou ensuite le premier caractère on a dit que c'était l'indice 0 donc si j'affiche de la msg euh, crochet de 0 j'affiche la lettre C qui est la première lettre deuxième caractère ce serait l'indice 1 donc le O euh, la longueur du texte donc on l'obtient avec une fonction qui s'appelle strlen entre parenthèses de $msg donc on a bien le, le 8 et si je veux le dernier caractère bah, il va falloir que je prenne 8 donc la longueur moins 1 parce que comme on indice à partir de 0 le dernier c'est pas la longueur, c'est la longueur moins 1 donc c'est point d'exclamation alors après pour parcourir euh, mon texte, bah, comment je fais bah, je vais me donner une, une variable, là je l'appelle $i qui vaut 0, la valeur du premier indice, et qui va aller jusqu'à euh, la longueur donc, du texte. Donc là j'enlève le égal, il faut qu'elle soit strictement inférieure à euh, strln. Je, je le remets, euh, on va voir pourquoi. Et on fait $i++. Donc pour euh, à chaque tour donc on part de 0, après c'est fait 1, 2, 3, etc. Et on affiche à chaque fois. Écho, donc la lettre d'indice I, donc d'indice 1, d'indice 0, d'indice 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc on, on parcourt notre chaîne de caractères, notre texte, à chaque fois on considère un, euh, un texte, et euh, euh, un caractère, et, euh, et après le caractère suivant, donc C, O, U, etc. Donc à chaque boucle, on, euh, on considère un caractère. Alors ici il y a une chose intéressante, donc quand le script a été écrit, il y a une erreur qui a été euh, écrite dedans a été faite, on dit que le décalage 8 il n'est pas euh, il est, il est, la chaîne n'est pas initialisée pour le décalage numéro 8 alors 8 ça correspond à quoi ça correspond à la longueur du texte c'est à dire que on essaye, on parcourt en regardant le 0, le 1, le 2, le, ainsi de suite donc coucou jusqu'au point d'exclamation et là plutôt que de s'arrêter on essaye d'aller voir ce qu'il y a ici à l'indice 8 mais à l'indice 8 il n'y a rien du tout donc on a une erreur en nous disant qu'on essaye de lire quelque chose qui n'est pas initialisé. Alors on ne va pas de $i jusqu'à inférieur ou égal à sterling, on va jusqu'à strictement inférieur à sterling. Donc là, je sauvegarde. Je nettoie tout ça. cls et on réexécute une fois. Donc là, on a notre exécution euh, donc sans, euh, sans erreur. Alors maintenant, euh, on on va prendre un autre texte parce que là on l'a fait avec "coucou". On va dire euh, par exemple, euh, je sais pas, "hello", euh, "hello Tara" et puis voilà. Donc on sauvegarde tout ça et on va euh, réexécuter euh, ce script pour voir euh, ce que ça nous donne. Donc là c'est un peu plus long. J'agrandis un peu la fenêtre. Voilà. Alors donc qu qu'est-ce qu que ça nous donne donc affichage du texte donc premier caractère, deuxième caractère, pas de souci. la longueur maintenant elle est de 14 et le dernier caractère donc c'est bien euh, cette parenthèse fermante ici et donc j'ai bien affichage de tous les caractères un par un jusqu'au dernier donc sans erreur hein, parce que je me suis bien arrêté à strictement inférieur euh, à euh, strlen donc, euh, alors là c'est euh, assez intéressant donc c'est l'intérêt de travailler sur strln et non pas sur 8 quand on est avec coucou bah c'est que là euh, on peut changer notre chaîne de caractère strln nous donnera la valeur de la longueur de cette chaîne de caractère et donc on pourra euh, parcourir euh, cette chaîne de caractère du premier caractère jusqu'au dernier caractère alors maintenant on va faire un petit essai on va partir on va essayer de partir à l'envers donc là on va dire qu'on part de, donc si je veux partir à l'envers, il faut que je parte de strlen donc la longueur, moins 1. Et on va dire après, i à chaque fois, il fait 1 en moins, 1 en moins, 1 en moins, jusqu'à valoir 0 à la fin. Donc on part de strln, moins 1. i, on a dit qu'il fallait qu'il soit supérieur ou égal à 0, parce que 0, c'est le, le, le, le premier euh, caractère. Donc si on descend, si on va du dernier jusqu'au premier, il faut l'inclure. Et là, faire attention, parce que notre « i » ne va pas croître, il va... Enfin, qu'on le décrémente de 1 à chaque tour. Donc là, on enregistre. On fait un CLS, voilà, et on relance à l'envers. Donc le premier et le deuxième caractère, la longueur, tout ça, ça change pas du tout. Par contre, là, on voit qu'on parcourt notre chaîne, donc en partant de la fin le caractère, l'avant-dernier avant caractère ainsi de suite, jusqu'au H qui est euh, le premier caractère donc on a parcouru notre chaîne en partant euh, dans l'autre sens donc de la fin vers le début alors maintenant on va regarder donc qu'est-ce qu'il faut de retenir de tout ça que le premier caractère de $TXT c'est $TXT de 0 le dernier caractère c'est $TXT de strln de TXT moins 1 donc de 0 à la longueur moins 1 pour parcourir du début à la fin, on part de 0 et on est strictement inférieur à strln et on augmente de 1 à chaque tour. Et si on veut faire le parcours de la fin vers le début, bah on partira de la longueur moins 1. Tant qu'on est supérieur à 0, on bouclera pour pouvoir utiliser notre caractère et on décrémentera euh, i. Alors à retenir le message d'erreur, si on fait fonctionner un script qui manipule un texte et qu'on a initialized string offset donc là, par exemple, 8, bah, ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'utiliser le caractère d'indice 8, donc dans notre chaîne de caractères, dans, euh, dans notre string. Le script, là j'ai mis que ça s'appelait script.php, mais sinon ça porte le nom du, du script qui est en cause, avec euh, le numéro de ligne. Hein, donc là, on essaye d'utiliser, de lire un caractère ou de se servir d'un caractère qui n'existe pas. Donc il faut débugger et euh, refaire fonctionner pour faire disparaître ce message. Même si c'est une notice, hein, c'est-à-dire que ce pas bloquant, bah, en attendant, il y a quand même un problème dans notre euh, dans notre script. Hein. Donc, principalement, euh, c'est ce genre de choses qu'on fait, hein, c'est qu'on essaye de lire le dollar, euh, le, le caractère qui a l'indice euh, strlen. Alors, OK, parcourir un texte, pourquoi bah, C'est quelque chose qu'on fait souvent. Bah, par exemple, si on veut, euh, dans un texte, euh, remplacer chaque caractère par un autre, a un traitement à faire, euh, des minuscules qui deviennent des majuscules par exemple, bah, il va falloir par par parcourir notre chaîne. Si on a envie de dans une chaîne de caractères, dans un texte, retenir certains caractères mais pas tous, bah, il va falloir qu'on les regarde un par un et qu'on retienne des caractères et qu'on ignore d'autres. Donc ça pour faire ça il faut parcourir la chaîne. Ou si on a par exemple des calculs à faire euh, en fonction des caractères qui sont à l'intérieur d'une chaîne combien de fois j'ai euh, telle lettre, euh, est-ce que j'ai telle, telle autre lettre euh, euh, qui arrive, euh, etc. Alors tout ceci on verra ça dans d'autres vidéos, hein, mais euh, bon pour aujourd'hui on a déjà assez, euh, assez bossé. Donc sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.